Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour cette nouvelle vidéo, la première autour de la next gen avec le premier comparatif PS4 Pro, PS5. C'est une vidéo qui est sortie hier soir dans la soirée et que j'ai mis rapidement hors ligne. Pourquoi Tout simplement parce que vous avez tous été surpris par les temps de chargement et certains d'entre vous m'ont dit que c'était peut-être erroné parce que lorsqu'on lançait le jeu, il y avait une deuxième installation. Quelque chose qui m'a surpris puisque bien entendu c'est ce que j'avais fait euh, avec chaque jeu. Je les ai installés puis lancés pour vérifier s'il n'y avait pas une double installation comme c'est le cas avec GTA V par exemple qui s'installe assez rapidement sur PS4. Et lorsqu'on le lance, il y a une deuxième installation. Donc ce que j'ai fait dans le doute parce que l'idée c'est de vous donner la plus fiable information, j'ai préféré supprimer les posts des réseaux sociaux et mettre la vidéo en hors ligne pendant quelques temps pour aller vérifier si tout était bon. J'ai donc réinitialisé à nouveau ma console pour être sûr qu'il n'y avait plus aucune trace de chaque jeu. Et j'ai réinstallé The Last of Us Partie 2, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy. Il se trouve que je me suis fait feinter pour Uncharted 4, puisque Uncharted 4, il n'y a pas un un, un, une nouvelle installation quand on lance le jeu, mais quand on lance une nouvelle partie. Et ça, je ne l'avais pas fait. Donc effectivement, on n'est pas sur du 9 secondes pour Uncharted 4, mais sur du 4 minutes 40. Par contre... Pour The Last of Us Remastered et Uncharted The Lost Legacy, pas de changement. On est bien sûr du 7 secondes pour The Last of Us Remastered d'installation et 13 secondes pour Uncharted The Lost Legacy. En revanche, sans la mise à jour qui arrive après, les jeux sont bourrés de temps de chargement. Donc je les ai lancés, il n'y a pas eu d'installation supplémentaire. Et j'ai lancé une nouvelle partie comme sur Uncharted 4 pour ne pas me faire piéger. Il n'y a pas eu d'installation supplémentaire. J'ai fait ça deux fois. Donc deux fois j'ai réinitialisé la console, deux fois j'ai réinstallé les jeux pour être certain. Et là les données qu'il y a dans la vidéo ce sont vraiment les données officielles. Donc sur PS4 Pro, pas sur la PS4 normale, sur la PS4 Pro. Sur des jeux donc, qui du coup s'installent très rapidement mais qui par contre, et je le précise sans les mises à jour, sont bourrés de temps de chargement. Et même pour Uncharted The Lost Legacy, même avec les mises à jour, c'est très long niveau de temps de chargement. Chose qu'il n'y a pas sur PS5, mais on en rediscutera bientôt. Pour The Last of Us, par contre, on vous en a parlé il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, c'est notre rédactrice Julie ZZ qui nous a fait cette, euh, cette vidéo. Avec la nouvelle mise à jour 1.1 qui est sortie, euh, on passe de pratiquement 3 minutes de temps de chargement à 20 secondes. Donc ça va très vite aussi. Et l'installation reste de 7 secondes. Donc voilà, c'est une prouesse sur PS4. Mais il y a plusieurs jeux comme ça qui euh, ne s'installent pas en fait sur la console et juste le disque termine. Euh, il y a beaucoup de jeux comme ça, alors je ne les ai pas en tête. Mais en tout cas, voilà, là j'ai réinitialisé deux fois les consoles. Et il faut savoir que ce pas les seuls jeux que je teste. Euh, puisque, comme je suis journaliste sur le site Press Citron et que pour le test final de la PS5, on a besoin de faire ça. J'ai fait des tests sur Crash Bandicoot 4, sur Crash Team Racing, sur Days Gone. Euh, je l'ai fait sur quoi Sur Red Dead Redemption 2, sur GTA 5 sur et noix. donc j'ai fait plein de jeux, il n'y a jamais eu de souci. mais c'est vrai que les jeux Naughty Dog ça peut surprendre parce que ça va très vite pour du coup euh, The, The Last of Us Remastered et Uncharted The Lost Legacy pour Uncharted 4 ça va toujours un peu plus vite que sur PS5 puisqu'on est à 4 minutes 40 cependant au niveau des temps de chargement c'est le jour et la nuit mais comme je vous le dis on en reparlera plus tard en attendant c'était la petite précision pour vous expliquer pourquoi la vidéo d'hier a été mise hors ligne et qu'elle est plus disponible remplacée par celle-là avec ce petit message voilà. dans l'idée de vraiment être sûr de ne pas vous induire en erreur j'ai préféré sacrifier un peu les vues de la vidéo et reposter derrière mais être sûr et certain et du coup... Bah, corriger l'erreur avec Uncharted 4, mais je n'ai pas voulu voir. Je préférais faire ça pour être sûr que, voilà, vous avez toutes les informations fiables. Donc voilà, merci en tout cas à ceux qui ont fait des retours, qui m'ont prévenu, etc. Parce que même si j'avais lancé les jeux, je n'avais pas lancé de nouvelles parties. Mais là, effectivement, avec Uncharted 4, c'est déjà fait. Donc voilà, sur cela, je vous laisse continuer la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu hier, enjoy. Et si vous l'avez vu hier, c'est un peu la même, je change juste le temps de chargement d'Uncharted 4. C'est tout, voilà. Allez, bonne vidéo. Alors, pourquoi on va parler uniquement des temps de chargement Tout simplement parce que l'embargo n'est pas encore levé. Aujourd'hui, on a pu faire notre première preview de la PS5 avec les premières impressions. Mais tout ce qui est rétrocompatibilité, interface, etc., on ne peut pas encore en parler. Ainsi, je trouvais ça dommage de, de vous montrer juste des stats. Je vais préparer plein de vidéos qui arriveront prochainement où là, vous aurez l'interface de la console avec les images du jeu, où vous aurez les comparatifs avec les chronomètres et les affichages qui seront lancés pour comparer les temps de chargement et pour comparer les introductions de tous les jeux Naughty Dog sur PS4 Pro, sur PS5, voire commencer. Et on vous prépare également des gameplays. Là, en attendant, on voulait simplement parler du temps de chargement, surtout que pour les jeux Naughty Dog, c'est assez surprenant. Euh, J'ai fait plusieurs fois les mesures parce que ça me semblait un peu bizarre. Mais non, euh, vous savez que je suis aussi gérant de et le créateur de RockstarMag.fr donc j'ai fait également les comparatifs PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X des jeux Rockstar et on va dire que là bah, les mesures étaient plutôt normales mais avec les jeux Naughty Dog, vous allez voir que c'est très très surprenant et du coup, bah, vous savez quoi Bah c'est parti On commence avec ce petit jeu The Last of Us Remastered, sorti forcément en juillet 2014 sur PS4 qui est donc Rétrocompatible sur PS5 et du coup le temps d'installation de The Last of Us Remastered sur PS4 Pro est de 7 secondes. Voilà, donc c'est pas une bêtise, c'est 7 secondes, c'est extrêmement rapide. Alors je peux vous le dire, je l'ai désinstallé, alors la configuration Ma PS4 Pro The Last of Us Partie 2 qu'on a unboxé sur la chaîne, vous pouvez la retrouver ici. Et il se trouve que depuis juin, je n'avais pas installé d'autres jeux Naughty Dog, j'avais juste The Last of Us Partie 2. Les autres jeux Naughty Dog, je n'avais pas eu le temps de les installer parce que j'avais pas eu le temps de les refaire. C'est la première fois que je l'ai réinstallé, donc il n'y avait pas de données de sauvegarde et il n'y avait pas de données de jeu. Je l'ai réinstallé quatre fois le jeu pour être sûr, parce qu'en fait, je n'avais même pas le temps de mettre le disque de lancer le chronomètre que ça s'arrêtait, je me disais, mais il y a un problème. Et non, c'est bien 7 secondes et après le jeu se lance, donc voilà. Alors que du coup, sur PS5, The Last of Us Remastered s'installe en 5 minutes et 24 secondes. Alors pourquoi Est-ce que les vieux jeux de 2014, et vous allez voir, c'est aussi le cas d'autres jeux, nécessitaient, nécessitaient pas une installation complète des données Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on en reparlera prochainement au cours d'autres vidéos, au, au niveau des temps de chargement. Là, il n'y a pas photo sur PS5, c'est plus rapide. Mais pour l'installation, je suis assez surpris, mais sur PS4 Pro. Et je vais même vous montrer la capture de l'installation du jeu, à quel point c'est assez impressionnant. Regardez comme ça va vite. Et je vous rappelle, aucune donnée du jeu n'était installée, donc c'est assez fou. On passe maintenant à celui-là, mon gros coup de cœur Uncharted 4 qui est complètement dingue. Et bien, vous allez voir que pour Uncharted 4 sorti en mai 2016, pour Uncharted 4, ça va toujours très vite, mais effectivement, lorsque l'on lance le jeu et qu'on lance une nouvelle partie, il y a à nouveau plus de 4 minutes d'installation avant de lancer le jeu. Et du coup, le temps final d'installation est de 4 minutes 40. Et du coup, sur PS5, c'est 5 minutes 42. Donc là, pareil, alors c'est très court quand même. Parce que pour les jeux Rockstar, c'était environ 1 quart d'heure, 20 minutes. Euh, pour le Crash Bandicoot, pour Days Gone, c'était environ 1 quart d'heure, 20 minutes. Là, 5 minutes, déjà, c'est très court. On voit que les jeux Naughty Dog sont optimisés. On passe au troisième jeu avec Uncharted The Lost Legacy qui, lui, va s'installer en 13 secondes sur PS4 Pro où il faudra à nouveau 5 minutes et 27 secondes sur PS5. Même constat, même preuve. Regardez l'installation, c'est complètement, complètement dingue. Mais voilà, pareil, hein, je pense que ça s'installe pas, donc voilà. Et enfin, le dernier jeu, The Last of Us Partie 2, qui est ici. The Last of Us Part II dans son petit, son petit fourreau, l'édition spéciale qui était disponible sur Amazon. J'ai 5 versions totales de The Last of Us Part II, j'ai pris celle-là pour illustrer la vidéo. Et regardez sur PS4 Pro, cette fois un jeu qui est récent hein, puisqu'il est sorti, je vous rappelle, le 19 juin dernier. C'est 22 minutes et 32 secondes d'installation euh, sur PS4 Pro tandis que sur PS5, on passe à 15 minutes 59. Et là encore, je vous le rappelle, au niveau des temps de chargement, on en reparlera bientôt, il y a une sacrée différence. Moi je pense que tout simplement les jeux sortis à partir, euh, à partir de, de 2018 peut-être, il est vrai que j'ai pas fait de test avec d'autres jeux sortis en 2013-2014, il faudrait que j'essaye Infamous, Second Son, que j'essaye des jeux comme ça, pour voir si effectivement c'est toujours aussi rapide, ça pourrait beaucoup expliquer, là j'avoue que je n'ai pas eu le temps, je le ferai euh, lors de la prochaine vidéo. Mais je pense tout simplement que les jeux ne s'installent pas en fait, et que c'est juste en fait tout est sur le disque et que la console lit directement le disque, comme c'était le cas sur PS2, sur PS3, etc. Et et que maintenant sur PS5, ça passe automatiquement par une installation pour optimiser justement les temps de chargement. Donc voilà, il faut savoir une chose aussi... Si c'est si rapide sur PS5, parce que si vous êtes intéressé par le comparatif des jeux Rockstar, notamment sur PS5, mais Xbox Series X, là je ne peux pas le faire puisque les jeux Naughty Dog ne sont pas sortis sur Xbox Series X, je vous mets la vidéo juste ici, et vous allez voir que sur PS5 ça va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que même sur PS4 Pro, l'installation va plus vite que sur Xbox Series X. C'est pour vous dire, bah, sur PS5 si ça va si vite, c'est parce qu'en fait ils ont intégré une nouvelle fonction pour installer les jeux. C'est-à-dire que même pour les jeux physiques en version boîte, en version CD, hein, je vous le montre, ce n'est pas du téléchargement, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du téléchargement. Il y a un premier téléchargement qui installe une partie du jeu et après vous pouvez directement lancer votre jeu comme si vous l'avez téléchargé vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du téléchargement. Ainsi, forcément, ça va beaucoup plus vite et c'est une grosse plus-value. Donc voilà pour cette première vidéo Next Gen, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, dans les commentaires, nous poser des questions si j'ai pas été assez précis sur certains points et si vous voulez d'autres détails et je me ferai une joie d'y répondre comme à chaque fois et nous on se donne rendez-vous très vite sur mes réseaux perso qui sont en description de la vidéo mais également sur les réseaux de Naughty Dog My, Facebook, Twitter et Youtube, il y a plein de choses qui arrivent en fin d'année, de nouveaux réseaux sociaux, de nouveaux projets, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment il y a du lourd qui arrive et bien sûr prochainement il y aura les vidéos de gameplay et de comparatif avec cette fois de vraies images de la console parce que je n'étais pas autorisé à poster de, de, de, des interfaces et c'est pas parce que les autres ne respectent pas les NDA qui n'ont pas de respect et qui balancent des leaks que moi je le ferai, C'est pas mon éthique ce qui me suivent depuis 7 ans sur Rockstar Mag, vous le savez donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, bah on se dit à très très vite sur notre Dag Mag salut à tous